avions découverte ensemble pendant un live sur ma chaîne Twitch, pendant le premier live de ma chaîne Twitch, parce que oui, Mehdi, et qui est et qui est Pana, et qui est et qui est peu, annoncé sa petite chaîne Twitch en 2021. Les liens en description, live tous les mercredis soirs à 18h. Bref, on l'avait découverte ensemble lors de ce premier live, le premier live de février, c'était la Masfit GTS de E. Bah je l'ai testé depuis hein, je l'ai testé, je l'ai retesté, je l'ai testé en profondeur. Est-elle simplement la meilleure montre connectée en dessous de 150 euros C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir la crème du high-tech. Aujourd'hui, c'est l'heure du test complet de la Masuite GTS 2E. On va voir tout ce qu'elle a dans le ventre, on va voir si elle est plus précise que la GTS 2. Bref, on va voir tout ce qui est possible de faire avec cette montre. Ça va ressembler quand même au test de la GTS 2, un petit peu au test de la GTS 2 mini. Mais dans tous les cas, c'est intéressant pour vous, si vous n'avez pas vu les autres tests, de regarder bien précisément toutes les minutes de ce test. Allez Voici le sommaire Commençons par parler du design de cette Amazfit GTS 2E. Elle ressemble à deux gouttes d'eau à la GTS 2 il y a quelques différences, je vous ai sorti une vidéo comparative, je vous invite à aller la voir. Mais concernant ce design, on est sur une montre avec un cadran de 42 mm, des dimensions de 42,8 par 35,6 avec une épaisseur de 9,8 mm. C'est une montre à fière allure, hein, assez sympa, rectangulaire comme on aime, moi je la trouve vraiment belle à porter, simple. Efficace design. Comme sa grande soeur la GTS2, on a une montre poids-plume. Elle pèse seulement 25 grammes. Concernant les matériaux, on est sur un alliage d'aluminium pour le cadran. À l'arrière, du polycarbonate, du plastique, un bracelet en silicone et un verre de 2,5D incurvé avec une surface un petit peu borderless. Ce verre a seulement le revêtement anti-trace de doigts il n'a plus le revêtement ODLC comme peut avoir sa grande sœur, la GTS 2. On retrouve sur le côté un seul et unique bouton qui va nous permettre de naviguer dans la montre. Ça, on va le voir ensemble. À l'arrière, un cardio mètre et je vous ai dit, bracelet en silicone qui a la technologie Quick Release qui nous permet d'acheter d'autres bracelets. C'est des bracelets de 20 mm. En dessous du verre. On a un écran AMOLED de 348 par 442 pixels, soit 341 ppi. C'est le même écran tactile que la GTS 2, il est agréable à l'utilisation, la luminosité est simplement très bonne, même en plein soleil. Voilà pour ce qui est du design, maintenant parlons des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques maintenant, on a à peu près tous les capteurs qu'on peut retrouver sur une montre à ce prix-là, sur une montre assez basique. Déjà, pour commencer, la montre est étanche. Elle est étanche avec la norme 5 ATM. Après, on va retrouver à l'intérieur un GPS intégré, ça c'est bon à prendre à 129 euros. GPS intégré plus GLONASS. On aura à l'intérieur les capteurs basiques qu'on retrouve dans les montres connectées, accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante, baromètre et, et un capteur un peu nouveau. Petite nouveauté, un capteur de température corporelle. La montre va nous permettre de prendre, d'avoir un suivi de notre température corporelle, ce qui est sur le papier, assez sympa. On va voir si... En vrai, ça marche, ou si ça fait comme sur la GTR 2. La montre est compatible iOS Android, Bluetooth 5.0. On va avoir à l'intérieur une batterie de 246 mAh, soit une autonomie théorique de 14 jours, le double théoriquement de la GTS 2. Contrairement à la GTS 2, la GTS 2e n'a pas de haut-parleur, mais elle a bien entendu un micro. Elle n'a pas non plus du stockage interne pour pouvoir transférer des musiques dessus Contrairement à la GTS 2 C'est ça qui permet aussi de réduire un petit peu le coût de la montre Mais bon, vous allez me dire à quoi sert le micro sans haut-parleur Ça nous permettra si un jour ça arrive d'utiliser Alexa lors de la mise à jour qui installera Alexa sur les montres C'est pas encore prévu mais ça devrait arriver en France un jour Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet On va voir les fonctionnalités On va commencer par les fonctionnalités intelligentes Commençons par voir comment on navigue dans cette montre. Ça va être comme sur la GTS 2, ça va être comme sur la GTS 2 mini. Je vous l'ai dit, on a un bouton sur le côté. Ce bouton va nous permettre déjà de réallumer l'écran si on n'a pas mis en mode Always On. Et on va atterrir sur notre cadran principal. Sur ce cadran principal, pour naviguer, on va avoir différentes possibilités, différents types de swipe. De haut en bas, qui va nous permettre d'accéder aux raccourcis, mode nuit, mode cinéma, voilà les réglages, mode lampe torche, etc. De bas en haut pour Accéder aux notifications d'applications, notifications SMS, etc., puis après de droite à gauche pour voir nos cadrans secondaires, la météo, notre PAI, euh, voilà le widget board le nombre de pas aujourd'hui, etc, etc. Ensuite, lorsqu'on va appuyer sur le bouton une fois, on va atterrir sur notre menu principal avec toutes les applications disponibles dans la montre. Lorsqu'on va appuyer deux fois sur le bouton, on va atterrir sur les activités pour lancer rapidement une course à pied, une activité sportive. voilà voilou Ça, c'est la navigation. Maintenant, parlons de la personnalisation. Vous l'avez vu, j'ai mon cadran principal là, c'est avec des petites aiguilles. Il est assez sympa, mais si je veux le personnaliser, je reste appuyé et là, je tombe hop, sur différents cadrans. Je peux choisir un cadran peu importe le sélectionner le mettre ça sera top Après je peux même aller plus loin Vous voyez là il y a le petit stylo je peux choisir ce cadran Et dire que par exemple ici je veux que ce soit les rayons UV Ou je veux que ce soit voilà, la batterie ici Et plutôt que là et là mettre une autre information le nombre de pas etc Une fois que c'est validé ça apparaît et on a changé de cadran pour aller encore plus loin au niveau de la gestion de personnalisation, on va pouvoir lancer l'application ZEP, comme d'hab. Je vous apprends normalement rien si vous suivez souvent mes tests de montres connectées. On va pouvoir arriver sur l'application ZEP, sélectionner mon profil, sélectionner ma montre, la GTS 2, aller dans Store. Et là dans Store, il va être possible bah, de choisir d'autres cadrans, de les télécharger et de les installer sur la montre. Des cadrans qui sont proposés ou même, pour aller plus loin, de choisir une photo en prenant une photo avec notre téléphone, ce qui pourrait par exemple nous permettre de personnaliser notre cadran de montre avec, euh, je sais pas, nos affaires euh, avec ma chemise, etc. Après, on synchronise, ça arrive sur la montre, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Parlons maintenant des notifications, on les a aperçues, on va pouvoir accéder à nos notifications en swipeant comme ça. <rire> vous allez avoir des notifications d'applications là c'était une application qui compte les pas bref vous allez pouvoir lire les notifications si vous voulez gérer quelle application peut vous envoyer des notifications on va retourner sur ZEP bien entendu on va aller dans la montre encore une fois et on va aller dans notification et rappel là dessus vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez recevoir Notifications les notifications d'appels, les notifications d'SMS et pour aller encore plus loin, cliquez sur notification de l'application et sélectionnez simplement les applications qui vont nous envoyer des notifications sur la montre. C'est assez simple, c'est assez efficace. Si vous n'en voulez pas beaucoup, bah vous pouvez désélectionner tout ce qui est déjà mis à la base. J'ai évoqué les notifications d'appels, les notifications de SMS. Qu'en est-il du coup quand on reçoit un SMS On va recevoir un SMS. Je vais m'envoyer un SMS pour recevoir un SMS. Simple. Hop, je reçois un SMS. Qu'est-ce qui va se passer Hop, ma montre vibre. J'ai l'expéditeur et j'ai le SMS, le contenu. Je vais avoir une partie. Vous voyez là, c'est tron tronqué par rapport au SMS que j'ai écrit. Ça ne va pas à la fin. Je vais pouvoir retrouver ce SMS dans les notifications normalement en haut des notifications et pareil lorsque je vais cliquer dessus, je vais pas pouvoir aller voir tout le message, ça va rester tronqué. Sur ce petit problème de SMS tronqué avait été corrigé sur la GTR2, mais c'est toujours pas corrigé du coup sur ce modèle. Donc en espérant que ça arrive. Qu'en est-il maintenant des appels Bien entendu, je l'ai évoqué dans la fiche technique, on a un micro intégré à la montre, pas de haut-parleur, mais on ne pourra pas répondre aux SMS. C'est dommage, pas de réponse rapide, pas de réponse aux SMS du tout. De toute façon, on ne peut même pas les lire entièrement. Qu'en est-il maintenant des appels Je vous l'ai dit déjà, pas de haut-parleur, donc on ne pourra pas répondre aux appels. Mais lorsqu'on va m'appeler, l'appel va s'afficher ici. Maintenant, j'aurai deux choix. Soit enlever l'appel de la montre pour que ça sonne que sur le téléphone, que j'ai pas les vibrations soit raccroché. Du coup même si on a un micro pas la possibilité de répondre à l'appel pas de possibilité d'envoyer un message rapide du genre je suis occupé, je te rappelle dans 5 minutes c'est basique, c'est simple notification de SMS, notification de appel notification de SMS trompe okay. maintenant qu'en est-il au niveau de la musique Je voulais aussi annoncer dans la partie fiche technique, on n'a pas de stockage interne dans la montre donc on pourra pas aller sur l'application ZEP et mettre des musiques sur la montre. On va pouvoir jusqu'au Contrôler la musique qui est déjà en cours de lecture sur mon téléphone, mettre Play s'il faut mettre chanson suivante, mettre play et gérer ici le son. On, on pourra donc seulement utiliser la montre comme une petite télécommande pour gérer la musique, ce qui est plutôt pas mal. Déjà, quand on est en train de faire un footing avec notre téléphone, de ne pas avoir à sortir le téléphone pour changer de musique. Voilà, quelles sont les autres applications dites intelligentes Alors, on va en retrouver d'autres sur la montre comme la météo qui va nous permettre d'avoir bah, la météo, les prévisions météo. On va retrouver les alarmes, les événements, comme leur nom l'indique pour mettre une alarme. Pour gérer du coup de not notification d'événements ça il faudra bien entendu passer par l'application pour ajouter un événement et dans les widgets on va trouver la boussole l'altimètre baromètre le chronomètre le compte rebours et trouver notre téléphone ça grosso modo c'est ce qu'il est possible de faire de façon smart sur la montre après pour parler pour évoquer rapidement les paramètres on va pouvoir directement via la montre choisir les paramètres comme les paramètres de cadran pour changer de cadran, mais aussi les paramètres d'affichage avec l'écran Always On, le temps d'écran allumé avant que ça s'éteigne, avant que ça passe en veille, etc., etc. Sur le téléphone, vous allez pouvoir aussi régler des paramètres, comme par exemple personnaliser des vibrations en fonction de si on reçoit un message, ça fera ce type de vibration, si on reçoit un mail, ce type de vibration, etc. etc. Je vous en ai parlé et reparler là-dessus. C'est tout pour les fonctionnalités dites Smart, maintenant on va parler des fonctionnalités de santé. J'ai l'impression quand même de souvent me répéter parce que j'enchaîne les tests un petit peu de montre à suite et on est quand même sur les mêmes fonctionnalités. Au niveau du suivi de santé, on va voir le suivi quotidien. On va le retrouver du, re, du coup directement sur la montre avec notre nombre de pas etc qui va s'afficher ici. Là je ne l'avais pas porté donc il n'y a rien qui s'affiche. Et après on va pouvoir avoir plus d'informations en passant par l'application ZEP. Par l'application ZEP. On aura tout l'historique de notre suivi quotidien, de nos suivis quotidiens parce que ça va changer de jour en jour. Sur la page principale de l'application, on aura notre nombre de pas, notre fréquence cardiaque, PAI, le score de sommeil, etc. Lorsque je vais cliquer sur mon nombre de pas, je vais avoir du coup mon nombre de pas aujourd'hui. Je vais pouvoir revenir dans le temps pour voir l'historique de nombre de pas par jour et aussi avoir toutes ces informations entre la moyenne de nombre de pas cette semaine par rapport à la semaine dernière, ce mois-ci par rapport au mois dernier. On va là sur la même navigation avec les calories. Pour avoir l'historique des calories, savoir quand on a marché, quand on a fait du sport pour dépenser ses calories, etc. Ensuite, on aura aussi l'indicateur PAI qui va nous donner un score sur 100 de notre forme globale. La PAI, pour augmenter la PAI, il faut faire des activités physiques avec un cardio un petit peu soutenu. Ça nous permet de monter en gamme. Le suivi de PAI se retrouve aussi ici. Ça, c'est pour le suivi quotidien. On aura aussi un suivi de sommeil. En cliquant dessus, on aura nos différentes phases de sommeil. On aura aussi plusieurs informations sur le sommeil, proportion de sommeil profond, endormi, à quelle heure, réveillé à quelle heure, est-ce qu'on a fait des siestes, parce qu'on aura aussi le suivi de siestes et on aura des petites comparaisons par rapport à d'autres utilisateurs du même âge. On pourra bien entendu aller dans l'historique de sommeil pour voir, voilà, la veille c'était ça, euh, quand, sur, sur une semaine j'ai eu ça, etc, etc. Après le suivi de sommeil, on aura bien entendu le suivi cardiaque qu'on va pouvoir activer pour qu'il soit en continu. On aura du coup, lorsqu'on portera la montre, un graphique de fréquence cardiaque continue avec nos zones de fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque max, la fréquence cardiaque minimum et la moyenne et notre temps en zone de fréquence cardiaque ce qui est plutôt pas mal aussi. Suivi de fréquence cardiaque et suivi de sommeil on pourra le retrouver aussi hop là dedans. Dans l'application on aura notre suivi de fréquence cardiaque de la journée dans l'application de la montre lorsqu'on ira dans fréquence cardiaque. Ensuite dans la montre on aura aussi quelque chose qui s'appelle suivi de stress qui va nous permettre de prendre une mesure de stress, savoir si on est stressé ou pas. Une fois que ça s'est pris, on retrouvera un graphique dans l'application. Il en est de même pour le suivi de température. La nouveauté, la grande nouveauté. On va pouvoir suivre directement sur la montre. Mais là, comme vous voyez, ce suivi de température est rarement rarement bon. J'arrive jamais comme sur la GTR 2 à monter au-dessus de 33-34 degrés. Ce qui est du coup rassurant pour le suivi corporel et donc pour l'instant j'attends une mise à jour qui lui permettra d'avoir un vrai suivi de température sur cette montre parce que pour l'instant c'est plus gadget qu'autre chose que ça marche pas. Port ça va être pareil on va être globalement comme sur la gts2 je vous voulais montrer on va essayer d'aller plus vite il va être possible je voulais annoncer de lancer une activité soit en double cliquant en lançant l'activité Là, on voit recherche GPS, recherche rythme cardiaque. Une fois que le GPS est trouvé, on peut mettre go. Mais on peut mettre aussi go avant qu'il soit trouvé. On aura comme information la durée, la distance, l'allure, l'allure moyenne, la cadence, la vitesse, etc. etc. On pourra même aller hop, paramétrer avant de lancer l'activité certaines options. Comme l'objectif de l'exercice, mettre un objectif de distance, de durée, de calories. Comme euh, mettre des pauses automatiques. Ou comme ajouter par exemple le graphique de fréquence cardiaque en temps réel durant l'exercice lorsqu'on va l'ajouter il se retrouvera en bas ici on aura notre graphique de fréquence cardiaque on va retrouver sur la montre beaucoup beaucoup de sports. il y en a maintenant plus de 70 ou plus de 90 on aura les principaux ici mais on va pouvoir aller dans plus et voilà aller chercher par catégorie par exemple dans le ski tout ce qui est possible, on va pouvoir aller en chercher plus en mettant « ajouter un entraînement » et aller chercher dans une catégorie, par exemple dans « danse » et d'avoir voilà toutes les danses possibles, ajouter la danse, la mettre où on veut dans notre liste à la fin. Et là, lorsqu'on essaiera de lancer, on trouvera la danse. Ça, c'est pour lancer une activité sportive. Après, comme d'habitude, on aura toutes les informations recueillies par la montre. Après synchronisation, on va les avoir dans l'application ZEP. On lance l'application ZEP. Vous allez voir, on aura notre historique d'activité physique. Puis on va pouvoir, par exemple dans le cas d'une course à pied, voir le tracé GPS avec les informations liées à ce tracé, la distance, le rythme moyen, etc. etc. Et on aura aussi les graphiques de rythme, des informations sur notre rythme pendant les tours. Les 5 premiers kilomètres, notre graphique de fréquence cardiaque, nos zones de fréquence cardiaque, l'altitude, la cadence et la foulée. On aura du coup toutes ces informations qui nous permettra d'avoir un suivi assez complet, hein, un suivi assez complet d'activité. Ça, normalement, je vous apprends presque rien. On l'a déjà vu maintes et maintes fois dans l'application ZEP. c'est pas la première fois qu'on teste une MS fit Après, ce qui va être important, c'est de voir la précision. Alors là, au niveau de la précision de SPO2, on est comme sur un GTS2, on est bon. Au, au niveau de la précision podométrique, moi, j'étais aussi... Bon, je l'ai comparé avec mon podomètre J'ai eu deux fois des petites incohérences pendant deux jours Deux jours de suite, bizarrement Avec à peu près 15% d'erreur par rapport à mon podomètre Puis après, c'était redevenu normal Vous êtes beaucoup à avoir eu ce petit problème de précision podométrique avec la GTS2 Je ne sais pas si ça a été corrigé avec une mise à jour chez vous Moi, je pas eu ce problème Mais souvent, après, à ma suite, corrige avec des mises à jour La précision GPS, aucun souci non plus J'ai comparé le GPS de ma montre à celui de mon téléphone Il n'y avait aucune incohérence Le seul endroit où je voulais rentrer dans les détails C'est la précision car car oui on sait que la pression cardiaque au niveau de la gts2 laisse à désirer lorsqu'on fait des entraînements à haute intensité qui baissent, qui monte qui baissent, voilà des intervalles est ce que c'est pareil là dessus et bah vous allez voir j'ai comparé comme d'habitude lors d'une activité physique la fréquence cardiaque prise par ma montre à celle prise par ma ceinture cardio fréquence mètre afin de voir si le cardio fréquence mètre de la montre suivait regardons les deux activités regardons déjà la moyenne et la fréquence cardiaque max. Au niveau de la moyenne, sur la montre, on était à 153 battements de cœur par minute. Sur la ceinture, 154. Là-dessus, pas de souci. Au, au niveau de la fréquence cardiaque max, 175 sur la montre. Contre, 176 sur ma ceinture. Là aussi, pas de souci. Un battement de cœur par minute, c'est rien. Donc globalement, globalement, globalement là j'ai fait une activité. Globalement, j'ai fait globalement j'avais séparé en deux parties mon activité physique. Une partie plutôt linéaire, où il n'y a eu aucun souci. Et une partie un peu plus sinusoïdale où là, vous allez voir... Quand on va superposer les deux courbes, on aura quelques petits soucis, mais sur les données globales, pas de soucis au niveau de la fréquence cardiaque max et au niveau de la moyenne. Lorsqu'on va rentrer du coup dans cette section sinusoïdale, un petit peu à intervalle où j'ai accéléré, ralenti, accéléré, ralenti, on voit que la montre suit. Lorsqu'il y a une augmentation, elle comprend que mon rythme cardiaque augmente et ça, c'est plutôt pas mal. Mais le souci que j'ai eu lorsqu'on superpose les deux cours, vous allez le voir, c'est lorsque j'étais en mode standby en train de marcher, où mon rythme cardiaque descendait, descendait assez bas parce que j'attendais vraiment qu'il soit assez bas pour redémarrer afin de bien voir si la montre allait suivre, et là elle n'a pas réussi à suivre, à descendre aussi bas que... C'est souvent ce genre de problème qu'on rencontre, c'est ce genre de problème que j'avais rencontré je crois sur la GTS 2 ou sur la GTR 2E, bref c'est ce genre de problème qu'on rencontre, c'est ça suit quand on monte mais ça suit pas quand on descend, voilà la montre est focalisée sur la montée et plus la descente. On peut donc dire que globalement le cardio fréquence reste assez précis pour 129 euros lorsqu'on va faire une activité plutôt linéaire, un footing sans accélération, sans voilà, sans intervalle, ou du VTT, ou voilà, tous les sports basiques. Mais si vous cherchez une montre pour avoir un suivi plus performant niveau cardiaque lors de vos entraînements HIIT, c'est pas possible. Voici à peu près un résumé des fonctions sport. Maintenant, voyons l'autonomie. est-il au niveau de l'autonomie 14 jours annoncés théorique c'est comme sur la gtr 2 normale et c'est le double de la gts 2 on sait que la gts 2 on a eu quand même on était moi j'étais à cinq jours je crois c'était 7 jours annoncés 4 5 jours et il y en a certains qui utilisent encore plus ils ont même pas dépassé les quatre jours c'était dommage là sur la gts 2e on arrive enfin je suis arrivé à plus d'une semaine c'est déjà pas mal dans mon utilisation je suis arrivé une fois à 8 jours une fois à 10 jours. Donc un peu plus bas que les 14 jours annoncés, mais c'est à peu près ce que j'obtiens avec la GTR 2. Il était à 14 jours annoncés, je suis toujours un petit peu en dessous, c'est sûr, parce que j'ai un usage plus que basique, donc euh, voilà. Mais globalement, c'était un défaut de la GTS 2 qui est un petit peu effacé, gommé. Plus d'une semaine d'autonomie pour le monde connecté, c'est tout à fait bien. Voyons maintenant mes points positifs et mes points négatifs. Quels sont les points positifs et les points négatifs de la montre Premier point positif, son rapport qualité-prix. À 129 euros, on a une montre qui a de la gueule, qui est assez belle, qui va nous donner à peu près un bon suivi, surtout suivi basique, les notifications. et un micro qui nous servira peut-être plus tard. Bref, 129 euros, on est quand même pas mal. Deuxième point positif, c'est son suivi, son suivi quotidien principalement. Le suivi quotidien chez Amazfit, vous allez avoir tranquillement votre suivi de sommeil, suivi de sieste, suivi cardiaque, suivi quotidien d'activité. L'application est top. Vous vous pouvez la connecter à Strava si vous faites des activités physiques. Voilà, rien à dire. Là-dessus, la montre, c'est se faire aimer. J'ai pas eu de grosses incohérences. Et surtout, il y a souvent des mises à jour. J'espère qu'il y aura une mise à jour sur le suivi de température parce que c'est la nouveauté sur cette montre. Et pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Point négatif, du coup, c'est ça. C'est les petites imprécisions, les petites erreurs, les petits quacks à corriger lors des mises à jour. Le suivi cardiaque. Pour des entraînements à intervalles, ça, ça m'a pas surpris. Mais voilà, on n'est pas bon sur la redescente au niveau de fréquence cardiaque. Le suivi de température, ça m'a pas surpris parce que j'ai eu ce problème sur la GTR2E, mais c'est dommage aussi. Et bien entendu, on attend toujours le micro d'Alexa, enfin Alexa, pour aller avec le micro. Ça, c'est des petites précisions à améliorer. Deuxième point négatif, c'est bien entendu au niveau de l'OS. On a un OS avec quand même pas mal de fonctionnalités, sympa à utiliser, mais on va pas pouvoir aller plus loin que ce qu'on a c'est normal par rapport à cette gamme de montres c'est normal par rapport à cette gamme de prix mais vous n'allez pas pouvoir contrôler Spotify, vous n'allez pas pouvoir télécharger des applications tierces et surtout on attend encore et encore alexa on a un micro vous allez l'acheter, vous allez avoir un micro vous êtes beaucoup à me demander ça arrive quand alexa je n'en sais rien mais ça commence à m'embêter aussi que ça mette autant de temps, sachant que moi je l'attends pas depuis, là elle est sortie il n'y a pas longtemps, la GTS 2 elle est sortie en fin d'année, mais moi je l'attends Alexa sur les Amazfit depuis leur bracelet le Band 5, ça veut dire ça fait plusieurs mois quand même, et on l'attend, on l'attend, on l'attend, ça c'est dommage, donc ça reste un point négatif, maintenant faut-il acheter cette montre Ça, c'est une réelle question à vous poser. Je vous avais proposé un comparatif avec la GTS 2. Il était à 40 euros de plus. Alors, vaut-il mieux mettre 40 euros pour la GTS 2 Vaut-il mieux rester sur celle-là Vaut-il mieux aller sur la GTS 2 Mini Voilà, là, vous allez avoir un éventail de modèles. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez être sur celle-là, sur la GTS 2 E ou... Encore moins de budget, vous allez sur la GTS 2 mini. En gros, là, il y en a pour tous les portefeuilles, tous les budgets. Si vous avez 129 euros, vaut-il mieux acheter cette montre À 129 euros, il n'y a pas des masses et des masses de montres non plus. À part si vous tombez sur une bonne offre et que vous voulez aller chercher une montre avec plus de fonctionnalités, 129 euros, elle se débrouille superbe, bien. Elle est belle. Je pense que si vous avez ce budget et que vous cherchez une première montre connectée avec des fonctionnalités pas mal, on ne va pas se mentir, il y a quand même pas mal de fonctionnalités assez basique mais qui font le job ça peut être une très bonne option n'hésitez pas à me dire si vous hésitez entre celle là et si vous avez vu une autre montre euh, je sais pas dans la même gamme de prix sur quelle montre sur quel montre quel modèle vous hésitez en commentaire comme ça je vous dirai ce que j'en pense mais pour moi ça reste un très bon choix en dessous de 150 euros un très bon choix rectangulaire parce qu'il y en a pas non plus des masses des montres rectangulaires en dessous de 100 euros qui conviendra avec ses coloris à tout le monde voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce test, ce test un petit peu raccourci, un petit peu. Voilà, c'est du fait et du refait. Hein. On a vu la GTS2, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai fait avec cette montre et jusqu'à où je suis allé. Dans tous les cas, en attendant la prochaine vidéo test, Vive à fond, Vive High Tech. Je vous rappelle tous les mercredis soirs 18h, live Twitch, où on va pouvoir parler d'une montre, d'une prochaine montre vous montrer une montre ou même répondre à toutes vos questions. Quelle montre je préfère, nanani, nanana. Venez poser vos questions. J'y répondrai de toute façon, je suis là pour ça. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le Discord. Il y a pas mal de discussions de choix de montre, mais aussi de choix de produits tech. Je ne peux pas forcément répondre à vos DM, à même à tous les commentaires. Donc, donc, si vous avez vraiment une question pressante, un choix à faire et que vous ne pouvez pas attendre le live Twitch, venez sur le Discord et là, vous avez 95% de chances que je réponde, sachant que les 5% de chance, c'est que quelqu'un d'autre du Discord vous a donné la bonne réponse. Enfin bref, on vous attend sur Twitch, sur le Discord, venez rejoignez la Panaco team. Merci et à bientôt sur ma chaîne.